Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Demos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est que je suis tombé euh, sur des textes du 18e siècle, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis en France, et leurs leur propos explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Ces constituants, ils vont inventer une alternative à la monarchie absolue dont ils ne veulent pas et à la démocratie qu'ils n'aiment pas. Ce régime, c'est ce qu'on appelle le gouvernement représentatif. La France n'est point ne peut pas être une démocratie. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. La démocratie est notre arme et notre âme et c'est ainsi que nous vaincrons le terrorisme. Notre démocratie est attaquée nous devons la défendre sans faiblesse.